On l'entend les amis, oh non il est là, les amis comme promis on a les 200 subs donc on va l'acheter ce foutu dragon, oh là là les amis je le sens pas bien de perdre autant de thunes d'un coup mais bon je suis un homme joueur j'avais dit que si on atteignait les 200 subs sur le mon stream euh, Twitch j'allais l'acheter. Et c'est accompli grâce à Content, Tiny Draco en particulier. Et Destroyer, c'est ceux qui ont donné le plus de subs. Et bien sûr, toutes les gens qui se sont subs aussi. Très aimable de votre part, les amis. C'était très, très, très aimable de votre part. Ok, let's go. On voit notre ami Shadow qui est juste là. C'est lui qui nous a téléporté. Donc, j'avais dit que je donnais 10 millions à celui qui trouvait. Et voilà, il est là, notre ami le dragon. On va prendre le coffre qu'il a là. On va aller ensuite lui donner sa monnaie. Trade Shadow. Oups thread Shadows 10 millions Et il y a aussi Kijoto qui l'a terminé C'est vrai avec euh, 5 euh, Gifted subs j'avais oublié Donc ouais euh, On va juste prendre l'autre coffre qui est juste ici Hop là C'est bon on prend les deux coffres Et les gars c'est fait on va le faire vous êtes prêts Est-ce que vous êtes prêts les amis Attendez on va vendre tout ça Ok, il faudra de la place en inventaire. Oh, les petites bites qui arrivent au bon moment. Euh, ok, vous êtes prêts, les gars Vous êtes prêts Ça nous prend euh, des gemmes. Donc, je pense que c'est tout ça. J'espère je, qu'il m'en manque pas. S'il si m'en manque, j'ai vraiment l'air con, quoi. Ok, on va parler. Do not think I'm sleeping. Those eggs are mine. I won't be willing to send them. En gros, ils veulent nous les vendre. Ok, c'est quoi C'est Perfect amity. On a Jade, on a Amber. On a Topaz, on les a tous, parfait, on les a tous Il nous manque 500 blocs les gars 50 blocs de, de gold Merci pour les beats, aussi mec Encore une fois Ok vous êtes prêts les gars, vous êtes prêts Vous êtes prêts Vous êtes prêts Oh mon dieu les amis Oh mon dieu on l'a fait les amis Buy a golden dragon egg From the crystal holos Oh non non non non les amis Qu'est-ce que j'ai fait les amis Est-ce qu'on peut le summon au moins ah, ouais, on a un œuf qui traîne autour de nous. Bah, c'est super ça! On a un œuf, maintenant il faut le faire développer. C'est un autre problème ça! Ça, Pristoche, c'est un autre problème.